Vous pensez peut-être que c'est terminé Bah, ouais. Eh bien, non. Ah bon Tagazoc. <rire> te revoilà, mon frère. Hein Déjà Tu viens d'être massacré par un golem. Écoute. Merde, alors. Je suis très heureux de te revoir parmi nous. Moi aussi, Tagazoc. Aussi. Quel dommage que tu ne restes pas. Ah si, si, cette fois je reste. Non, car il te reste des points de destin. Quoi tes amis viennent de te sauver. A bientôt. Ah, bah ça y est, il bouge. Cool. Tu viens de la chance d'avoir des amis comme nous. Je ne sais pas si tu mérites. Quoi Ah, putain Si on oublie cette grosse plaie à la tête, tu as l'air en pleine forme. Mais vous ne comprenez pas, il peut rien m'arriver de pire. Ah si, imagine que par exemple... Euh... L'elfe gagne un niveau. Mais c'est génial Bravo Mais où est le voleur C'est foutu pour lui. Il n'avait pas de point de destin. Et on peut pas mourir comme ça. Ben si. Après toutes ces aventures. Après tout ce temps. J'ai pas envie d'écouter encore cette histoire. C'est vrai quoi Respectons une minute de silence pour la disparition de notre camarade. Quand on meurt, c'est qu'on est trop nul pour vivre. Et voilà Alors qu'est-ce que tu as gagné avec ton niveau Je crois que je grimpe plus vite aux arbres. <rire> Quoi C'est drôle Ouais, c'est assez drôle quand tu dis ça. Sinon, j'ai envie d'aller aux toilettes. Moi, j'ai faim. J'ai froid. J'ai tordu mon épée. Je me suis cassé un angle et j'ai abîmé mon sac. Je vais boire un coup. Quelqu'un a vu ma hache Dieu du sommeil et de l'ennui. Le soleil est magnifique. J'ai envie de me pendre. Euh, en plus, j'ai une mauvaise nouvelle. Vas-y, annonce-moi un truc très grave, que j'aille me suicider en paix. L'ogre a disparu. Quoi Et alors Oh Eh oui, c'est vrai Il me disait aussi qu'il manquait une odeur désagréable. Bon alors, on y va oh. Mais qu'est-ce que je fous là, moi Bon, c'est parti Cool Bonjour, fiers aventuriers Par tous les sortilèges de Xor Mais qu'est-ce que tu fais là C'est dans l'épisode suivant que viendra cette révélation. Tiroli, Tirolin, la vie n'est peut-être pas loin <tousse> Le barbare gagne un niveau. Ouais, cool Ah, bah lui aussi mais oh, et moi alors La magicienne gagne un niveau. L'elfe gagne un niveau. Le ranger gagne un niveau. Bravo L'ogre gagne un niveau. mais ouais, attendez, c'est à moi maintenant. C'est mon tour la magicienne gagne un niveau Le barbare gagne un niveau Le ranger gagne un niveau L'ordre gagne un niveau Ah je vous déteste Bonjour tout le monde ah Besoin d'un coup de main Mais c'est qui encore cette timbrée Timbrée C'est ma cousine Astuna Ta, Ta cousine, cousine Comment ça Je vends des objets magiques Ah, ah d'accord Je vois où tu veux en venir euh, Pas moi Moi non plus hein <rire> Une paire de godasses, ce sont... les chaussons de danse de Rismo Jarbé ah, Et eh ben. Et aussi, la boîte à sucre et les à Quoi, hein le les de des saints à Le Neuf C'est court Les six pochettes du Calmarketeur ah, les, les suites Ouf. magiques de La mm. Moufla à trois voix oh, ben. Les spinotiques de la Dame du Lac Et neuf qu'y caprochettes de Zadoshi. Les pères d'Arbe de Tazimir. Et pour finir... Le collier en dents d'ours de l'arrière-grand-oncle de Gamnor. Euh, on ne sait pas trop quoi dire. Tous ces merveilleux objets. Mais je ne vois pas trop quel genre d'objet pourrait nous sortir de cette forêt merdique. On pourrait la faire cramer. Ah non, hein, ça c'est pas possible. Et puis on aurait des chances de mourir dans les flammes utiliser la couronne de Pronfio. Hein la couronne de quoi La couronne de téléportation de groupe de l'archimage Pronfio. Cool. Wow. C'est qui lui <rire> Et si ça se trouve, <rire> on a d'autres machins qu'on pourrait échanger contre la couronne de téléportation. Et puis, j'ai aussi des pierres précieuses. Hum, mmh, ça m'intéresse. Tout cela va un peu vite. Quelqu'un a des compétences en marchandage Puis vous êtes fatigant. <rire> Eh ben voilà Nous sommes à Boulgourville T'es sûr Parce que sinon, ça va chier Mais oui, c'est écrit sur ce panneau J'hallucine On s'est même pas perdu. Alors, c'est la fin de l'aventure C'est pas trop tôt Ouais Vous voulez que je vous dise quelque chose Pas vraiment, non Allez, vas-y Je suis amoureux de l'elfe Hein ah. <rire> De... de moi Comment pourrait-il en être autrement Elle Allez, Cybert Vos cheveux sont... sublimes Oh, oh, oh C'est vrai Oh là là Merde Mais qu'est-ce que c'est que ça retrouver l'ordre. Mais qu'est-ce qu'il fout là Eh ben il fait de la musique. Il y a un mec bizarre qui s'approche. Salut à vous, belle compagnie. Je suis le voleur. Par tous les sortilèges de Xor, mais qu'est-ce que tu fais là Je me sentais seul. C'est dans l'épisode suivant que pas... j'ai pas envie d'écouter encore cette histoire. C'est vrai quoi. C eh, faut que je vous raconte. Un jour, mon arrière-grand-père, Gurdil, s'est fait piquer ses vêtements en prenant son bain annuel. Ben, comme il a pas retrouvé le coupable, il s'est vengé. C'est bien ce qui m'inquiète. Ben, il a pioché dans la réserve de Mitril, et il s'est fabriqué un caleçon en mitril. Et ben finalement, on lui a donné le nom de Gurdil. Que Chrome aille se faire foutre. <rire> Ouais, c'est de l'humour nain, ça Eh ouais, cette histoire est fameuse dans toute la mine Ce peuple a l'air charmant Ta blague est aussi vide que le néant qui sépare tes oreilles. Faut pas insulter Chrome La compagnie de Narlebuck a tellement de talent La compagnie de Narbeuk a tellement de, de, a tellement de, de talent, talent Qu'on ne saurait vous en parler, alors voilà c'est terminé Nous y voilà Quel horrible C'est moche C'est accueillant C'est abominable C'est ignoble J'ai soif C'est abominable Eh hey, mais tu l'as déjà dit Tu as vu le nom sur l'enseigne Aura des goûts lubriques ah ouais Cool Regardez, il y a des runes ici Il Il y a un genre de bouton Je dois chercher dans mon grimoire Je me demande ce que tu ferais sans tes livres Aïe Mais eux Incapable C'est écrit, le magasin est ouvert tous les jours jusqu'à 19h Un magasin Ensuite, c'est écrit, sonnez et attendez Je vais l'ouvrir On a failli attendre Contre Antéogal, mage de 12ème niveau, ordinateur de euh, la bière de, de, SWIMA. de, SWIMA. de SWIMA. Euh, Oui, on sait on est bien content de vous voir. Et moi, j'ai deux mots à vous dire. A mort euh... Je vais rester ici euh, sur le... Vraiment. Passe-t'en Mais il n'arrête pas de bouger. Faites attention avec des fleurs. Ça, vous voyez, ça va, non. On eu. Mais trop fort! Ouais! Heureusement que je l'avais paralysé! Eh ben, c'est pour ça qu'il bougeait pas bien! Dites donc, euh, vous vous souvenez de yeah, yeah, yeah. Regardez! Regardez! Oh, Un rouleau Un de parchemin, parchemin est parchemin de apparu dans les feuilles mortes! Alors c'est écrit! Ah ah ah, je vous ai bien et bien et bien! On s'est fait avoir! Ce n'est pas croyable! Quelle ingratitude! Ce comportement est intolérable! C'est abominable! Interdit d'arnaquer un nain Je m'en fous, je m'en fous complètement Ben on va dévaliser son magasin ouais. On va écrire des gros mots sur les murs ouais. Et on va égorger la vendeuse ouais. ouais. Bonjour. Vous êtes fatigant Vous pensez peut-être que c'est terminé Ben bah, ouais Eh bien non Ben bah, si ah, <rire>